Aujourd'hui, on va parfait. goûter des bobos. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu de devinette avec les Very Bad Kids extrêmes. Extrême. Ils sont à la fois acides au début, puis ensuite ils sont doux. Je vais faire deviner à Asia Aya Loubi. Le goût euh. de chacun de ces bonbons. et <rire> Tu es fatiguée? Et en plus, je vais marquer les points. Et à la fin du jeu, on verra qui aura gagné. Ou la partie je sais ce qu'on peut dire ou alors si même on n'a pas gagné on ne va pas se battre, on peut dire les ah oh bah non, il ne faut pas se battre mais si on gagne, pas il ne faut pas être mauvaise perte et, et bah, il ne faut pas crier oh bah non bon les filles, êtes-vous prêtes pour découvrir Pffs. les coups de chapeau mmh. oui. oui alors, <rire> c'est parti on va mettre le masque Mettez vos masques, met ton masque, allez, euh, Loupie, mets ton mets masque. Aïe, euh Loupi, mets ton masque sur tes yeux. Personne ne voit rien Euh, c'est si, moi je prends le peu. Ah bon alors combien j'ai de doigts Euh. 4. Ouais oh, ben non, 3. Euh, <rire> allez, va finir moi. J'ai combien de doigts Euh. 4. 4. <rire> non. Allez, oh vous trichez <rire> allez, allez, mais après, c'est moi qui dois dire, vas-y manas. Non, non, non, tu triches, toi, tes petits yeux, là, qui sont sauvés. Allez, remettez vos masques. Assez plaisanté. On va commencer à goûter les bonbons. Alors, Asya. cache oui. un bonbon. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que j'aime pas, je crois. Je veux oh. juste savoir le goût. Ah, je sais le Je peux dire la couleur, ouais. Veux bien me dire des gouttiers. Hein? Ah, bah non! Mmh. Trop facile! C'était le rouge. Remets-moi ton masque, remettez les masques. Ah, du coup, Je sais ce que c'est. Alors, ça, ça te fait penser à quoi? Oh, c'est titre vert. Non, perdu. Cassis. Quoi? Cassis. Cassis, c'est du noir. noir? Oui. Oui. J'ai Loubi, attention. Non, mais... La bouche. On va pas la. rien, mais tu vas Tiens. Ah. Chut. Quel goût ça a? Oh, arrêtez, s'il vous plaît, jouez le jeu. C'est pas marrant. Alors, Loubi, ça a quel goût? Hum, euh, très bon. Oui, très bon, mais encore. Dis. C'est quoi ton oui, goût Aya euh, euh, fraise Bien, super. Un point. Oh, un un, un. Aïe. <rire> non, tu vois, non, bah, et je t'ai vu le soulever, j'ai une tricheuse. Je suis pas Aïe. Aïe. Alors Alia, Aïe. allez. Non, je suis <rire> Alors, c'est quel goût Tu, quel goût c'est Cassis, fraise, orange, citron, ou cola. C'est pas vraiment, tu ne m'as pas dit, pas. Parce que ça, je pense. C'est pas... pas grave, chérie, ça va passer. Orange vais... Non Citron Pourquoi tu ne m'as pas dit, maman Je me suis trompée, chérie. Donc, euh, ben, euh, donc, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Pour euh, la comment prochaine comment... partie, on va faire comme ça, d'accord euh, va... <rire> elle, elle a pas eu de point. Non, commence à moi. C'est comme moi. C'est que moi. On peut remettre à moi. Non, on va, on va, on va, on va inverser. On va faire, je vais faire un... Je vais faire Loubi et puis après, je fais Alia. Allez, remets ton masque, Loubi. Donne-moi ta main, Loubi. Hop, oh, mais je veux savoir quel coup ça a. Alors... Mais arrête. Remets... Mais non, mais de toute façon, euh, voilà, on ne un goût d'orange. Mais Loubi, est super fort! Un orange! Encore un point pour Loubi, c'est Loubi qui est en tête avec deux points! Ah bah oui! C'est une experte! Et moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi! Non, c'est moi! Mais non! Maman, tu sais, tu sais, il était trop sais, tu tu triches. tu pourquoi, tu sais, tu sais, tu moi c'était moi, c'est pas grave dans l'ordre façon. T es, t es, t es. Attendez, Asia se concentre pour me dire quel goût ça a. Il faut beaucoup de temps à ça. <rire> tu concentrer. tu m'as donné l'orange. <rire> Mais je te le dirai pas. Ah bah non. Si je te le dis, c'est trop facile. Entre citron et orange. Ah hmm. Ah, <rire> C'est orange, Alia. Ah, Ah, merde, c'est orange. Zéro. Quoi Coca-Cola. <rire> Alors, mets les masques, Maria. C'est dans le tissu, c'est le rose. Tiens, Alia, dans ta main, chérie. Donne-moi <mours> ta main. Voilà. Ah! Oh, bah, oui, de fou. Mais c'est quoi, c'est tes Mais tout du lien. Mais non, c'est pas ça. Allez Tu vois, Ah, Remets ton masque. Oh, mais attends, je ne pas. Alors, c'est quoi Cassette noire. Oui. Yes. Un poids. Oui. Allez Sia. Oui. Non C'est Alia, pardon. Non, non, c'est Alia maintenant. On a fait toute. Euh, Alia commence. Oui. Bah on recommence avec Alia. Non, puis je en... pas fait. Après, tu vas le faire après, chérie. Ça Alia, Attends, je sais plus où j'en suis là dans mes affaires. <rire> Uh, Alia, remets ton masque. Hein. Allez, mets-le dans la bouche. Alors, Alia. Hum, oui Couvre la Ouais, super oh oh Allez, allez. grave, Sia. À moi À l'oubi. Euh, non, l'oubi, attends, je me trompe. C'est ça Ouais, c'est ça. Euh, ben, très bon. Ah, c'est coca cassis, l'oubi. J'ai vu un petit peu la couleur ah, oh, mais... Alors, toi Louis, total 2 points. Ah, mmh. il y a... Euh, attends, non, non, je me suis trompée. Non, je vais... C'est un pas qu'on a goûté. Attends. maintenant il en reste 100. Un... Ouais. Il en reste toujours combien euh, Non, ben non, c'est moi, je me trompe. Non, je me suis trompée. Bref, donc Loubi, c'était qui là ce qui, Je ne sais plus. Mais, je, mais je, non, mais c'était qui qu'elle là que j'ai fait C'est Loubi. Donc après, non, non, on a fait première. Oh, je suis perdue. C'est ça, oui, après. Allez, Moi, j'ai deux points. J'ai tenté un petit peu la couleur. Ah oh. J'ai couché aussi. En... C'est oh, si On sait que c'était. J'ai la couleur. Alors, alors C'est Roro, l'orange! Super! Hein? J'ai dit Roro. Ah bon! Roro! Oui, c'est un mot? Non, non, pas oui. fait. C'est bon, je fais. Ça, il J'ai un peu trop de mémoire. Il a enlevé son masque. Je vais en Attends, je sais plus. Je sais plus la carte que. Là, c'est Maxi. Ferme tes yeux. Ah, pardon, pardon. Mets dans ta bouche, chérie. Arrête ah, de regarder. Ah, de regarder. Mais arrête, Allez, de mais regarder. non, mais attention, ah, mais arrête. arrête pas. Tu mets ses cheveux dans la bouche. Ferme tes yeux, voilà. Ferme tes yeux. <rire> elle a ses cheveux pas... Elle a des poils ouais. de nez. Coca-Cola. Très bien. Elle, elle a combien Elle a 3. On l'oublie toujours en tête. 3 points. Elle en, en a c'est moi. Attends. Elle a, ouais. a C'est moi. Alors allez. Euh... Ah si. Tiens. Hum Donne-moi ta main. Ah. Ne va me tout dire. Après ça moi. Parce que je l'ai pas fait. Moi. Alors après. Après. Après. Ouais. Super. Elle a dit. Tu un... ne dis rien s'il te plaît. d'accord Elle a deux. Après. Allez, allez, à ton avis, quel goût ça a Pardonne-lui. C'est le matin, je te le On laisse le temps, on te le temps. Après. Vous vous battez pour le dernier point. Attention, -moi. attention, attention, Loubi, Ouvre la Attends. euh, donne-moi ta main. C'est parti. C'est le dernier. Dis-moi, quel coup ça a T'en es combien Chut. Moi, de... Elle a une fleur. <rire> Coca-Cola. Non, c'est l'orange. trop, zéro mmh. Luby. Euh, Est-ce que moi j'en ai trois Attends, je, je vous dirai les, les les totos après. Les totos Alors, j'en Attention. Hop ah, mmh. Quel goût ça mmh. Mais Regardez oh. Oh. Citron Oui Regardez oui. J'ai Non, je sais pas. Oh, J'ai trois. Asia Ferme Elle est comme moi vous allez voir après. Donne-moi ta main. Allez, J'en Qu'est-ce que Alors, la gagnante est Alia yes. et Loupi et Asia sont à égalité. Donc, pour les départager, nous allons donner le dernier bonbon pour la voix. Ah bah oui, mais après, ça va faire 4 et 4 avec, euh, avec le Alia. le bon, oui, Alia, être voir. Oui, non, mais t'inquiète pas. Donc, pour le moment... On dit rien parce qu'on va faire à... un autre challenge. Non, je vais faire un challenge entre euh, Asia et Louis parce qu'elles ont 3 contre 3. Mais après, il y en a une des deux qui va arriver à 4. Elle va être.. Euh, elle va être euh, confrontée à toi, Alia. Enfin, il va, il va falloir vous départager. C'est quoi départager et partager, c'est euh, pouvoir savoir laquelle On va gagner. Voilà. Fermez. Non, là, vous trichez pas sérieusement. Maman, Allez. Le droit de... Oui, pour le moment, oui. Assez, donne-moi ta main. s'il te plaît, ferme les yeux. Allez. Ah. Ça En bois. Trompe, oui. Donc, donc ça que je vais gagner. Attends, attends, attends, attends. On n'a pas donné le bonbon à... Ferme tes yeux chérie. Ah, ferme tes yeux chérie. <rire> Tiens, donne-moi ta main. Et mets ah, dans ta bouche. Sans regarder. Euh... Coca-Cola. Bon bah alors vous allez avoir... Vous êtes toutes montées à quatre. Donc... Bon. On va faire... Euh, voilà, fermez-vous toutes vos yeux maintenant. Alia, ah s'il te plaît, ne triche pas. Ah non, hein? Je ne triche pas. Moi, je dois en fermer les filles. Mais après, en ah tu fermes les filles. Mais oui! C'est bon, les filles. Okay. Et moi, bon, je fais là-bas? Alors, on prend. Alia, ça. <rire> Pourquoi c'est assez comme ça? On te laisse le temps. C'est moi qui ai gagné Moi aussi Attends, je te Tu bien On va ramasser Oui, ah, oui. Euh, non. Je, je pense vous pas trop de goût <rire> non. Non. Allez Bah quand même, Asya C'est entre cassis et... les trois Et orange et 6, ah oui, elle a ah, Tu veux que je te redonne le même bonbon pour est -ce que tu puisses est -ce que... Oui, il est dedans. Mais euh, tu veux que je te redonne le même bonbon oui. Non, mais remets-moi ton masque, autrement c'est pas du sucre. Ferme bien les yeux. Allez, ah, ah, je ah. Ah. ah je sais Non, regarde, <rire> c'est vite, petit, c'est dit petit. Oui, mais je Je vais sais le là après. Chut, arrête, regarde. Attention, il n'y a pas de bruit. Ah, ça se... C'est un trait orange et cassis. Gourmand mm -hmm. oh, Tambour. <rire> Merci. Non, non. Non, non. Ah, bah non, non. Assia, tu es éliminée, ma Éliminé, chérie. Elle est éliminée. Ouais. Donc est-ce Non, ben bah reste avec nous. Mais c'est entre toi et Loubi Loubi, tu fermes tes, ah, tu remets ton masque et tu fermes tes yeux. Je... Allez, vite. Mets ah vite Mais dans la bouche. Suis... Vite, vite. Non, non, menon. non. Tu... Mais, dans la bouche. Je... Oui, attends, je... laisse la faire. Ouais. Euh, Coca-Cola. Non. Euh, euh, Mais ça y est, tu gagnes. Ah non, peut-être pas Ah tu il est Coca-Cola. Ah non, ah ah non c'est pas le Coca-Cola, ah ah c'est le Cassis. Dit. Donc t'as perdu Non. Non non, non. non pas Alia. gagné non, Asia. Elle a pas gagné, hein? elle a pas gagné non. Ah non, attention Eh t'as terrain vraiment à savoir hein. Ouais. Et eh non ferme bien tes yeux sérieusement. Hein. Vas-y. Non mais vas-y, tu l'as vraiment la main. Oh. Non. non, elle a pas regardé, elle a pas regardé. Attention, nous allons savoir.. Ah Ah elle a des gros yeux <rire> Alors laissez-la se concentrer. C'est entre orange et mm -hmm. ouais. citron. Ouais, des citrons. Goody fradia. C'est que citron. Mais tais-toi. Citron. Ouais. <rires> non, non, non, non, non. Alia, Merci, Alia. Bon, est la bon, gagnante. Bon. Bravo Alia. Mais oh, aussi. mais c'est pas. Non, mais de toute façon elle a pas, elle a pas dit. Hein. Non, non, elle a pas dit, C'est Elle dit Alia c'est citron, Alia c'est. Oui, mais alors et oui, très bien. Tu sais, Alia, Aloubi, bon. Hein. Tu as Je suis la gagnante. Bravo Alia, oh, qu'est-ce Qu que vous en avez pensé? C'était bon sympa, bon, bon, ouais! Hein? Oh bien! Euh, N'oubliez pas de mettre des poules vertes! Oui, de de de Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu! Wow. C'était une bonne dégustation de bonbons! Ah, bah ouais. C'était super marrant, moi je me suis super bien ah, amusée! Ouais. Voilà, à très bientôt!